Du haut de ma tour d'ivoire, je contemple ma défaite Comment ai-je pu monter si haut dans les nuages Pour me retrouver si bas ferré sur une terre entourée d'eau Je vis en vase clos Comme une merde dans son pot de céramique Mise au placard Closette La tête sous l'eau Water closette. Quand tout un destin tombe à l'eau Suite à une cuisante défaite Je reste enfermé seul et ressasse dans ma tête les événements qui m'ont dépassé Après 100 jours, le vol de l'ex se transforme en tir au pigeon Sur le champ de bataille, je joue mes dernières cartes Qui plient sous la mitraille de Wellington La vieille garde meurt mais ne se rend pas Les hommes du duc font un carton Mon d'As de grognard s'écroule avec lui Mon rêve d'empire s'effondre et coule Waterloo Water closet, quand tous mes rêves d'empire tombent à l'eau Suite à une cuisante défaite Je reste enfermé seul et ressasse dans ma tête Les événements qui me dépassent à présent Le temps se suspend Du fond de ma tour de céramique, je contemple ma défaite. Du fond de ce cloaque volcanique, j'assiste à la fin de mon empire. La terreur blanche tue, pille, mais meilleurs reste, ne reste que le pire de moi. Malgré ma reddition, on m'enfonce pour que l'aigle se noie. Maintenant que je touche le fond, on tire la chasse. Waterloo.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 Le temps se suspend. Waterloo, Water, water Closette, j'attire la France au fond de mon gouffre suite à ma cuisante défaite. Je reste enfermé seul, et ressasse dans ma tête le passé, le présent. Et pour le futur, je me réincarnerai en président. Ma place sera plus sûre. Ma place sera plus sûre.